Bonjour, je suis Aimé Coné responsable marketing du cabinet AMP. Alors, vous suivez la série de vidéos où je présente les stratégies marketing pour présenter les stratégies que j'allais utiliser si je devais me lancer dans un domaine en particulier. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au business des VTC. Le business des VTC, c'est le business des voitures de transport avec chauffeur ou bien des voitures de tourisme avec chauffeur. Alors, si je devais me lancer dans le domaine des VTC, comme les Uber, les Yango, etc., etc., qu'est-ce que j'allais mettre en place comme stratégie marketing concrètement. Alors, je vais parler de deux points essentiels dans ma vidéo. Le premier point, c'est mon produit. Comment allait être mon produit Et le second point, c'est ma stratégie de vente. Comment j'allais procéder pour vendre mon service Alors, pour mon produit, lorsque je parle de me lancer dans le domaine des VTC, je ne parle pas d'être un agent des entreprises déjà présentes. Non, je parle de lancer concrètement ma compagnie. Donc, euh, qu'est-ce que j'allais faire concrètement si je lançais ma compagnie J'allais me spécialiser pour les personnes qui veulent faire deux ou plusieurs courses à la fois. Par exemple, je vais à la pharmacie et je continue au supermarché. Le problème avec les VTC actuels sur le marché, c'est que lorsque vous commandez, c'est pour une destination précise et après, c'est fini. Même si certains le font, ils ne mettent pas en avant vraiment ce tatou. Rappelez-vous, la valeur du produit n'est pas forcément ce qui n'existe pas sur le marché, mais c'est d'abord, avant tout, être conscient de votre propre valeur et ça être sûr, être assuré qu'il résout un problème sur le marché. Donc, je vais faire de cette valeur-là mon cheval de bataille, c'est-à-dire faire plusieurs. Alors, est-ce que je vais refuser les clients qui vont demander une destination unique Non, je vais accepter tout le monde, mais je vais mettre l'accent sur le fait d'avoir plusieurs courses à la fois, parce que la valeur en réalité, c'est un prétexte pour mieux communiquer et pour pouvoir briller, se différencier de ses concurrents. Alors, pour ma stratégie de vente, qu'est-ce que j'allais faire Pour trouver de nouveaux clients, j'allais offrir des bons de réduction pour la première course. Ces bons de réduction-là, en principe, l'aide des pourcentages que les chauffeurs allaient me verser pour la première fois. Après ça, toutes les courses allaient être payantes pour le client. Donc la première fois, je lui verse le pourcentage que le client devait me payer. La deuxième chose, c'est que j'allais proposer à mes clients actuels, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait la première course, de gagner une course gratuite à chaque fois qu'un nouveau client s'inscrit grâce à leur lien affilié. C'est-à-dire, c'est un lien qu'on allait leur donner et quand quelqu'un clique à partir de là pour télécharger l'application, et ils ont ce bonus-là, une course gratuite. Donc, cette stratégie-là allait me ramener beaucoup de clients, beaucoup de nouveaux clients au lancement de l'activité. La troisième astuce que j'allais mettre en place, c'est que maintenant que les clients sont présents, le défi, ça allait être de fidéliser les clients. Alors, c'est valable pour tous les produits à achat répétitif. Alors, qu'est-ce que j'allais faire concrètement pour fidéliser les clients? J'allais créer un système de points accumulés en fonction des distances des courses que le client effectue. Plus il fait des courses, plus il cumule des points et à la possibilité de convertir ces points-là en courses, finalement, pour les utiliser. Donc, quatrième chose, j'allais créer une application pour gérer tout cela et héberger l'application sur toutes les marketplaces possibles, que ce soit Google Play, Clubic ou bien OneNet.com. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque domaine est unique et a ses réalités. Au fur et à mesure que j'allais dans le domaine, j'allais découvrir beaucoup de choses et j'allais ajuster au fur et à mesure mes actions. Voilà, mais ces actions que j'ai citées, là, c'est la base, c'est ce que j'allais mettre en premier si je devais me lancer dans ce domaine-là. Alors, je termine en disant à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, si vous voulez améliorer vos compétences en marketing, vous voulez attirer beaucoup plus de clients, convaincre facilement les clients, je vous conseille de télécharger nos livrets gratuits en cliquant sur le lien en dessous ou en dessous de cette vidéo. Vous allez recevoir trois volumes de livres de stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. Alors donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous avez des questions à propos de cette vidéo, vous pouvez les poser sous cette vidéo, je pourrai répondre. Et s'il y a des domaines pour lesquels vous voulez que j'explique les stratégies que j'allais utiliser, vous pouvez noter ces domaines-là sous cette vidéo. Il ne faudrait pas que ce soit des domaines vagues, il faut vraiment spécifier. Si vous dites l'industrie, c'est quoi concrètement L'industrie c'est vaste. On peut faire plusieurs choses dans le domaine de l'industrie. C'est quoi concrètement Donc, il faut spécifier. C'est ce qui me permettra de pouvoir dire concrètement les actions à utiliser pour chaque domaine. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.